Il a l'air tout simple cet exercice, et effectivement, ça l'est. Mais il faut faire quand même un petit peu attention. Alors, premièrement, on me demande de tracer un carré de 2,7 cm de côté. Et on me dit que d'abord, il faut que je fasse un schéma à main levée. Ok, donc un carré de 2,7 cm, si je fais un schéma, ça fait ça. J'écris donc 2,7 cm et comme c'est un carré, tous les côtés sont égaux et il y a quatre angles droits. Voilà, c'est ça un schéma à main levée. Même s'il n'est pas précis, c'est pas gênant. Par contre, donc maintenant, je dois le tracer et on m'a dit aussi en oblique. En oblique, ça veut dire euh, voilà, ni en horizontal ni en vertical, légèrement penché, un petit peu quand même. Donc, je fais 2,7 cm, je peux déjà coder ce côté, attention, pour mettre mon angle droit, je mets bien mon angle droit ici, de cette manière, de manière à avoir l'angle droit, la mesure n'est pas précise, je redécale le 0 pour pouvoir maintenant tracer la bonne mesure, et m'arrêter à 2,7, je peux mettre l'angle droit. Et puis, je vais continuer comme ça, et puis ensuite comme ça. Ceux qui sont plutôt gauchers, ils vont peut-être aller plutôt dans l'autre sens. Moi, de la main gauche, je vais avoir du mal, donc je ne le fais pas, mais leur équerre, elle va tourner vers la gauche. Je continue. Moi, j'ai fait mon 2,7. Je commence par tracer l'angle. Je mets l'angle droit. Je vérifie que j'ai la bonne mesure et justement je m'étais trompée, c'est pas grave, là j'ai mon 2,7, je mets mon 0. Si je ne me suis pas trompée, ici je dois avoir exactement 2,7. Là, vous voyez, moi j'ai 2,8, un petit peu plus. Je n'ai pas été tout à fait précise. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Ce carré ABCD, on m'avait dit donc qu'il fallait faire d'abord un schéma, ensuite la, cons la construction en vraie grandeur, c'est fait, et ensuite de calculer le périmètre, c'est-à-dire le tour de la figure. Le périmètre il s'appelle P, 2,7 cm, plus 2,7 cm, plus 2,7 cm, plus 2,7 cm. Soit je sais le calculer de tête, soit je pose l'opération... 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, je fais attention de ne pas me tromper, 7 et 7, 14 et 7, 21 et 7, 28, pose 8, je retiens 2, j'ai la virgule, 2, 4, 6, 8, 10, ça me fait donc 10,8 cm. C'est un résultat final, je le souligne à la règle. Pour rester dans une bonne présentation, je vais dire que ça, c'était l'exercice petit a, le premier que j'avais à faire. Ensuite, on me dit le petit b, c'est un rectangle. À partir de là, je vais détailler sans doute un petit peu moins dans la vidéo. Un rectangle de 2,7 cm de largeur. Je vous rappelle qu'on commence par faire un schéma à main levée. Alors, je peux faire mon rectangle comme ça, vite fait. Je mets les codages, c'est-à-dire les angles droits et les côtés égaux. Et on me dit 2,7 de largeur. La largeur, elle est là. Et la longueur, c'est le double. Et le double de 2,7, c'est, je calcule, ça me donne 5,4. Sinon, je pose l'opération 2,7 plus 2,7. 7 et 7, 14, je pose 4, tu retiens 1, 2 et 1, 3 et 2, 5. Avec la virgule entre les unités et les dixièmes. Je dois tracer ce rectangle en vraie grandeur. Je commence toujours par mon côté oblique, par tracer un premier côté oblique. Donc je vais jusqu'à 5,4 5,4 cm. Et puis là, voilà, je vais continuer la construction. Mais je vais arrêter de parler et je mettrai un petit peu en accéléré. Sachant que là, je repelle une dernière fois. J'ai mon 2,7. D'abord, je mets l'angle droit. Ensuite, je mets la bonne mesure. Le périmètre, c'est donc 5,4 cm plus 2,7 cm, 5,4 plus 2,7, plus 5,4 plus 2,7. Je fais mon calcul de tête, ou bien je le pose comme je l'avais posé là. Je le pose clairement. À la fin, je souligne mon résultat. À la règle. Petit c. Petit c. On m'a dit un triangle équilatéral de 2,7 cm de côté. Un triangle équilatéral, qu'est-ce que c'est On ne me donne qu'une mesure, parce qu'en fait, un triangle équilatéral, il a ses trois côtés égaux. 2,7 cm de côté. On m'a dit de faire ce côté en oblique. Je fais ce côté en oblique. Et pour faire tous les côtés égaux, comment je fais ta ta ta. Je prends un outil qui s'appelle le compas. Je mets à 2,7. Voilà, je l'avais déjà mis tout à l'heure. Parce que là, ça va me permettre, je pointe ici. Vous voyez mon compas, je le tiens par le bout à droite. Si je suis gaucher, pareil, je tiens par le bout à gauche. Vous voyez là, je vais faire un coup à gauche comme les gauchers, et puis je le reprends à droite, mais évidemment vous pouvez garder toujours dans la main droite ou toujours dans la main gauche. Et là où ça se coupe, c'est ce qui va me permettre d'obtenir mon 2,7 cm. Vous voyez, là je suis plus précise que sur mon carré et mon rectangle. Tous les côtés sont égaux. Je code le périmètre, 2,7 cm, plus 2,7 cm, plus 2,7 cm. Vous calculez sans vous tromper dans les retenues. Vous soulignez à la règle. Petit d, un triangle isocèle de 2,7 cm de base et dont les deux autres côtés font le double. Qu'est-ce que c'est un triangle isocèle on en est au petit d. Un triangle isocèle, c'est un, un triangle qui a un côté d'une certaine manière et deux autres côtés égaux. Et bien le côté qu'on dit de la base, là, on me dit qu'il fait 2,7 cm. Et les deux autres côtés, ils sont pareils et ils font le double. Combien ça fait le double de 2,7 cm Vous l'écrivez. Et puis, euh, ensuite, vous faites votre figure en vraie grandeur. Pour les trois derniers exercices, donc hexagone, losange et puis hexagone, dont chaque côté fait un centimètre de plus que le précédent, je vais faire avec vous seulement le schéma, enfin le début. Petit e, hexagone régulier de 6,4 cm de diamètre. C'est quoi un hexagone Il a six côtés. Pour faire six côtés réguliers, en fait, il y a un truc avec le cercle. C'est-à-dire qu'on va tracer un cercle de 6,4 cm de diamètre, et puis après, on va aller faire euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon hexagone, il sera comme ça. Donc, comme ça. Et avec comme diagonale, on me dit 6,4 cm de côté. Voilà. Peut-être vous aurez du mal à faire tout ça à main levée, c'est pas grave, entraînez-vous. N'y passez pas trois heures, mais essayez de le faire le mieux possible. Et donc ensuite, bon, finalement, je suis en train de vous faire la figure en entier. Attention, si c'est 6,4 cm de diamètre, le rayon, il va faire la moitié. La moitié de 6,4, c'est 3,2. Et donc, je trace ce cercle. Alors, je vais placer euh, le centre du cercle n'importe où mais je le marque avec une croix je prends mon compas et je tourne faites attention toujours vous tenez en bas et vous faites tourner en haut rien que ça ça peut vous prendre plus du temps il faut que votre compas vous le teniez bien là pas par le crayon vous tenez un coup en bas et vous faites tourner. Si ça vous prend du temps, tant pis. Mais essayez de le faire le mieux possible. À partir de là, je vais mettre euh, un point, par exemple, ici. Je reprends mon compas et je vais avancer comme ça. C'est des choses, sans doute, que vous saviez déjà faire quand vous étiez plus petit de faire les rosaces. On avance au fur et à mesure et si on ne s'est pas trompé à la fin on retombe au même endroit et bien vous voyez là je ne me suis pas trompé j'ai mes six points donc je peux tracer mon hexagone régulier puis je calcule son périmètre comme les fois précédentes euh, ensuite on me dit f un losange de 2,7 cm de côté. Losange, ça veut dire quoi Il y a quatre côtés égaux. Il y a quatre côtés égaux. Ben, à main levée, ils ne sont pas égaux mes côtés, c'est pas grave puisque je mets le codage qui indique les côtés. Si si, ils sont égaux. Et j'écris 2,7 cm. Le premier côté, ça va aller. Je le trace de 2,7 cm de côté. Après, vous allez avoir peut-être un peu du mal pour tracer les autres côtés. C'est pas grave que vous ne trouviez pas, mais vous essayez